Science et paranormal, qui croire Dans la vidéo d'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, je m'attaque à un sujet assez complexe. Mais je le fais avec beaucoup d'excitation. Et pour rendre honneur à cette thématique, j'ai essayé de me préparer un script et de travailler sur cette vidéo avec un minimum de sérieux. Comment elle va se dérouler C'est simple. Dans un premier temps, je vais te décrire un petit peu ce qu'est la méthode scientifique, la science, ce qu'elle fait et comment elle le fait. Et dans un second temps, on va parler un peu du paranormal, de ce que ça veut dire. Ensuite, une fois qu'on aura défini nos deux adversaires du jour, si je peux dire ça ainsi, euh, ben on verra ensemble les limites de chaque posture, de chaque perspective. Et c'est la partie qui ne te fera peut-être pas plaisir. Donc je t'invite à regarder cette vidéo avec l'esprit ouvert. Mais quand je parle d'esprit ouvert, ça ne veut pas dire avoir un esprit qui devient perméable d'un coup à des idées saugrenues et à des idées farfelues. Évidemment, je vais tenter de défendre des idées, différentes perspectives, et je vais essayer d'argumenter pour ça. Je vais essayer de t'apporter des éléments tangibles, des choses que tu vas pouvoir observer par toi-même, dans ta propre expérience de la réalité. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est-à-dire que c'est bien joli d'affirmer quelque chose, on va le voir avec la méthode scientifique, mais encore faut-il pouvoir le prouver, encore faut-il pouvoir avancer des éléments qui soient reproductible, qu'on puisse observer soi-même, en tout cas, à minima. Évidemment, je parle de garder un esprit critique activé aussi, de faire preuve de discernement, de ne pas prendre tout ce que je dis pour argent comptant. Mais voilà, cette idée de garder un esprit ouvert. Il y a des chances que je propose des arguments que tu vas vouloir rejeter instinctivement. Et si tu es capable d'aller au-delà, ben je suis sûr que cette vidéo va, va t'apporter beaucoup et te plaire. En tout cas, je l'espère. Commençons tout de suite avec donc, la méthode scientifique et la science. Qu'est-ce que la science Qu'est-ce que la méthode scientifique ben Déjà, à l'origine, science, ça vient du mot latin scientia, et ça veut dire savoir ou connaissance. La grande volonté, le grand projet de la science, c'est finalement de nous expliquer le fonctionnement du monde, d'expliquer le fonctionnement de l'univers dans lequel on se trouve. Tu es, toi aussi, qui regarde cette vidéo, un être humain comme moi. Et on se trouve dans un univers qui est complexe, qui est riche. La science utilise une méthode pour appréhender le réel. Cette méthode tend à objectiver le réel également. La science n'aime pas les biais. Et elle n'aime pas également, une des caractéristiques de la vie humaine, ce sont les biais de perception, les biais de l'être humain. Il ne faut pas aller très loin pour se rendre compte que l'être humain est faillible. Il me suffit de te montrer une illusion d'optique pour que tu te fasses tromper par tes propres sens physiques. Notre perception est faillible. Nous sommes capables d'avoir une vision illusoire de la réalité et du réel. La méthode scientifique, ça ne lui plaît pas beaucoup. L'illusion, ce n'est pas la vérité. Donc elle tend à utiliser une méthode rigoureuse, qui procède avec des hypothèses, et ensuite des essais, des expérimentations, dans lesquelles on va confronter nos hypothèses de départ, pour voir si eh ben, ça résiste à l'épreuve du réel, finalement. C'est très important d'appuyer sur le caractère rigoureux de la méthode scientifique et de la science, et des scientifiques, également, les plus sérieux. Certains sont moins sérieux que d'autres, évidemment, parce que ça reste des êtres humains. Mais si on a une vision globale de la chose, la méthode scientifique est une méthode qui a fait ses preuves dans le temps. Elle a commis des erreurs, on ne va pas non plus euh, le cacher, mais c'est un modèle qui est perfectible, qui est évolutif, la méthode scientifique. Et de ce fait, bah, là, il est tout à fait normal qu'il y ait des erreurs qui puissent être commises par le passé et qu'elles aient été rectifiées avec le temps. La méthode scientifique, c'est une méthode rigoureuse qui euh, prévient des erreurs éventuelles de subjectivité humaine, les erreurs de perception. Plutôt que d'affirmer quelque chose, surtout quand c'est extraordinaire, la méthode scientifique va vouloir prouver. Avant de croire, un scientifique va vouloir des preuves. Et enfin, ensuite, lorsqu'une preuve sera produite, eh ben il pourra décider ou non de croire. Voilà les bases de la méthode scientifique. Pour appuyer ce côté rigoureux, on va également parler rapidement de la revue par les pairs. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire qu'on ne sort pas les choses de son chapeau. Quand on présente une étude, vous avez d'autres scientifiques qui vont analyser la méthodologie qui a été utilisée et puis les résultats qui ont été obtenus. On va s'assurer qu'il y ait une rigueur à tous les niveaux. Donc de faire intervenir des tiers, des scientifiques également, pour juger du travail qui a été fourni, c'est une manière de limiter, de réduire les biais et les erreurs liées à la perception individuelle et subjective de l'humain. Voilà. Donc vraiment, et ça c'est important de le garder en tête parce que j'en reparlerai plus tard, la science tend à objectiver le réel. Elle veut rendre cette expérience la plus objective possible. Et c'est vrai que si on, on va dans ce sens, on peut se rendre compte qu'il y a un petit paradigme déjà. Je, je peux définir rapidement paradigme. Paradigme c'est la, la base, la fondation à partir de laquelle on va avoir des croyances. Donc Petit paradigme qu'on découvre ici avec la méthode scientifique, c'est l'idée selon laquelle la réalité serait objective. La réalité, en dehors des perceptions humaines, existerait et persisterait. C'est-à-dire que l'individu humain se trouverait dans une réalité objective qui serait donc à appréhender, à comprendre. On veut comprendre le fonctionnement de cette réalité objective, et l'humain, lui se trouve dans cette réalité objective, mais de par ses perceptions, de par ses croyances, de par ses sens physiques, il est biaisé. Et du coup, euh, bah, il n'en a qu'une vision euh, déformée, ou une vision qui peut être trompée. Voilà. Alors, de l'autre côté, on a le paranormal, notre euh, adversaire du jour. Bon, le paranormal, c'est plus complexe à définir pas se mentir, c'est même très compliqué pour une simple raison, c'est que quand on définit ce qui est paranormal, c'est ce qui est autour de la norme, qui n'appartient pas à la norme, et donc à la normalité, à ce qui est normal, à ce qui est naturel, on parle aussi de surnaturel. Mais bah, je vais te poser la question, qu'est-ce qui est la norme Qui fixe la norme Est-ce que ce sont les États Est-ce que ce sont les institutions Est-ce que ce sont les scientifiques -ce que ce sont... Qui fixe la norme Nos parents <rire> Quelle autorité fixe la norme bon, On se rend compte que là, la, la ligne entre ce qui est normal et anormal est très floue. Et qu'en général, bah, c'est nous-mêmes qui la fixons. Il y a des événements qu'on va considérer comme normaux, et il y en a d'autres qu'on va considérer comme anormaux. Tout va dépendre de notre propre histoire, de notre propre perception, de nos propres croyances, de notre propre subjectivité. C'est là où ça se complique un peu. Le paranormal aussi, il faut savoir que les personnes qui défendent l'existence de phénomènes paranormaux ne peuvent en produire qu'un témoignage. C'est la seule chose qu'elles peuvent faire. Elles peuvent dire, oui, ça existe, parce que j'ai perçu cela. J'ai vu un esprit, j'ai vu un fantôme, je suis capable de sortir de mon corps, je suis capable d'avoir des, des visions, des flashs, et de faire de la voyance. Je suis capable de faire de la prémonition, c'est très proche. Je suis capable de faire de la télépathie. Je suis capable, etc. etc. Bon, euh, j'ai été enlevé par les extraterrestres. <rire> bon, ce genre euh, d'affirmation. Bon, le problème de ces affirmations, on s'en rend bien compte, c'est qu'elles restent, euh, bah, restent des témoignages. Et du côté de la méthode scientifique, le témoignage est considéré comme le plus bas niveau de la preuve. Une personne qui témoigne d'un phénomène paranormal, en général, son discours va être, euh, bon, il va être considéré éventuellement. Mais il ne va pas être regardé avec la même... Euh, intensité ou le même respect, si je puis dire, que s'il s'agissait d'un résultat obtenu à travers une méthode, une méthode qui serait reproductible. Et c'est ce que veut faire la science. La, la méthode scientifique, euh, quand elle obtient un résultat, euh, bah, il faut que ce résultat puisse être reproduit, et en tout cas qu'on puisse reproduire l'expérience et obtenir le même résultat. À cette condition, on peut considérer qu'on est en train de se diriger vers une certaine forme de vérité. Mais pour celui qui raconte qu'il a été enlevé par les extraterrestres une nuit, ou pour... Euh, celle qui prétend être capable de voir et de percevoir des défunts, par exemple des morts, ça devient plus complexe. Quand on ne les perçoit pas soi-même et qu'elle affirme être capable, est-ce que c'est vrai Eh bien, le sceptique, face à une telle affirmation, serait tenté de vouloir utiliser sa méthode. Si c'est vrai, c'est très, très grave, c'est très important. Il faut que tout le monde soit au courant. S'il est mort, si les morts ne sont pas vraiment morts, si je puis dire, c'est très important que cette connaissance se propage à l'échelle de l'humanité. Toutes les personnes endeuillées qui pleurent parce qu'elles ont perdu un proche pourraient retrouver une certaine forme d'espoir. Mais et si c'était faux Et si c'était une technique de manipulation pour abuser de la naïveté d'autrui si c'était une technique pour utiliser la peine et le chagrin, le désarroi d'un être endeuillé et donc fragile, vulnérable, pour le manipuler et lui prendre son argent. Il ne faut pas oublier que dans cette expérience de la réalité, nous avons une survie à gérer. Il faut survivre. Et pour survivre, il faut de l'argent. Eh bien, je vais répondre à cette problématique dans cette deuxième partie. Et évidemment... Euh, ah, comme tu le vois, <rire> j'ai déjà considéré ces questions dans, dans tous les sens, possibles et inimaginables. Pourquoi Parce qu'à la base, moi, je suis un sceptique. Je suis athée, à la base, très cartésien, approche rationnelle du monde. Je me suis toujours affairé à regarder ce que la science disait et ce que les scientifiques disaient de certains phénomènes. Très jeune, j'avais lu un livre sur les expériences de mort imminente que ma maman avait acheté. J'avais lu ce livre et il m'avait laissé un peu pantois. <rire> il m'avait laissé un goût amer en bouche, ce livre. Pourquoi Parce que bah, c'était des témoignages, des gens qui racontaient des visions plus ou moins mystiques. Ils racontaient qu'ils avaient vu euh, des morts, des, des, gens, des membres de leur famille qui étaient morts avant eux. Ils racontaient des accidents, des sorties de corps, tout un tas de phénomènes euh, paranormaux finalement, extraordinaires en tout cas. Euh, et à l'époque, euh, bah, je me rangeais du côté des scientifiques, du côté des personnes que je considérais comme raisonnables. Parce que la méthode scientifique, de par sa rigueur, inspire un grand respect. Pour celui qui n'est pas religieux, la méthode scientifique est euh, la, la meilleure réponse qu'on puisse trouver. On pourrait, euh, d'ailleurs, j'aurais pu intituler euh, cette vidéo « Science et foi, qui croire Science et religion, qui croire ?» Personnellement, je ne suis pas religieux. Aujourd'hui, et je ne le serai probablement jamais. Je n'aime pas ces étiquettes-là, mais euh, je me suis rendu compte que la méthode scientifique avait des limites. Mais quand je dis cela, il faut entendre que ce n'est pas une critique qui est effectuée par méconnaissance de la méthode scientifique. Ce n'est pas une critique qui est faite en dessous de la méthode scientifique, c'est-à-dire sans la connaître, sans la comprendre, sans l'avoir analysée. Critiquer quelque chose sans le comprendre, le rejeter parce que « ah non, ça, me, ça ne me plaît pas », ce n'est pas une méthode qui me semble très éclairée. Ce n'est pas une approche qui est très saine non plus, à mon sens. Pour critiquer quelque chose, euh, bah, l'idéal c'est euh, d'avoir expérimenté soi-même, d'avoir mis les mains dans le cambouis. Je peux critiquer le véganisme, par exemple, c'est un sujet complexe également, à partir du moment où j'ai été végane moi-même. Ce n'est pas la... une méthode absolue. Mais quand on critique quelque chose qu'on connaît, qu'on apprécie ou qu'on a apprécié, qu'on a amené dans son expérience personnelle et subjective de la réalité, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir déclamer des grandes vérités sur le sujet, mais on a au moins, en tout cas personnellement, on sent qu'on a une légitimité à le faire, un minimum. On a expérimenté. On va au-delà du théoricien de base, la personne qui a peut-être simplement lu un article, ou qui a eu une discussion vague sur le sujet, ou qui a vu un documentaire. Celui qui expérimente passe un pas, il franchit une étape. Et finalement, c'est une démarche qui est très scientifique, que de mener soi-même des expériences, que d'aller observer sur le terrain, de se dégager de la théorie et de passer sur le champ d'application de la pratique. La méthode scientifique, je ne la critique pas d'en dessous, donc en méconnaissance de, du sujet. C'est une méthode que j'aime, c'est une méthode que je défends et que je défendrai encore longtemps. C'est une méthode qui a fait ses preuves à de nombreuses reprises et qui continuera de le faire. Elle est évolutive, elle est source de progrès dans notre société et dans l'humanité au complet depuis qu'elle a été mise en place. On a réalisé des prouesses incroyables et le simple fait que je sois en train de m'adresser à toi à travers cette caméra, euh, éclairée par ce petit halo lumineux, en utilisant également pour uploader la vidéo un réseau social, internet, etc. L'électricité, on est sur des avancées technologiques et donc scientifiques. Mais est-ce que notre amour, ou notre affection pour une méthode, doit nous priver d'en relever les critiques et les limites Est-ce que je dois fermer les yeux à certains dysfonctionnements Est-ce que je dois, par goût personnel, <rire> m'empêcher de critiquer ce que j'aime ben, je suis tenté de répondre non. Et non. Si on veut faire évoluer quelque chose ou quelqu'un, la critique, quand elle est formulée intelligemment, euh, peut être bonne à prendre. Parce que c'est précisément ça la méthode scientifique. La méthode scientifique, c'est les critiques qui peuvent la faire évoluer. Et pour la critiquer, je pense qu'il faut donc la connaître, la comprendre, l'avoir euh, intégrée, et puis donc avoir une, une proposition à faire. C'est ce que c'est là où je m'en viens. La méthode scientifique a des limites. Déjà, on part du principe que pour étudier le paranormal, c'est la bonne méthode, c'est une méthode adaptée. Si je décide de planter un clou dans un mur, et que j'utilise une courgette pour le faire, je me rends bien compte que mon outil n'est pas adapté. Oui, peut-être que je vais y arriver, si la courgette elle est un peu dure. Mais ce n'est pas, pas garanti, ce n'est pas le meilleur outil. Il faut veiller à, à cela. Est-ce que ce que je veux étudier ou le résultat que je veux obtenir est possible avec l'outil ou la méthode que j'utilise ben Là, on a un problème avec la méthode scientifique. C'est qu'aujourd'hui, quand le paranormal est étudié avec la méthode scientifique, on part du principe, c'est comme si on faisait une affirmation de départ, on avait un, un postulat de départ, ben que c'était possible. Est-ce que la méthode scientifique est à même d'avérer euh, l'existence ou non du paranormal Est-ce que dans son fonctionnement, dans la manière dont elle est calibrée en tant qu'outil, c'est la bonne Est-ce qu'elle ne pourrait pas avoir des dysfonctionnements ou des limites, tout simplement Bon, ben, c'est ce que j'ai déjà expliqué. Oui, elle a des limites. Quelle autorité a déclaré un jour que la méthode scientifique était la bonne pour étudier le paranormal on parle juste du principe que c'est une approche qui est rationnelle, qui est cohérente, et donc elle devrait être parfaitement adaptée pour le paranormal. C'est peut-être une erreur. Je vais expliquer pourquoi dans la suite de la vidéo. Pour le paranormal, ce qui fait aussi que les scientifiques n'aiment pas trop les témoins du paranormal ou les personnes qui défendent la cause paranormale, si je puis dire, ce qu'on appelle communément des croyants ou des tenants, qu'ils soient religieux ou non, c'est qu'en général, ils n'utilisent pas le même vocabulaire. Un croyant du paranormal va parler d'énergie. Il va dire, par exemple, il est possible de soigner une maladie ou une affectation particulière par apposition des mains. C'est le cas du magnétisme, c'est le cas du Reiki, par exemple. Mais quand un, un, un scientifique utilise le mot énergie, il n'a pas du tout la même définition que cette personne. Et pour lui, l'énergie, c'est tout à fait autre chose. Et donc, on se rend compte qu'il y a une fracture entre ces deux univers, ces deux mondes. D'un côté, les, les scientifiques, les sceptiques, et je pourrais inclure donc les zététiciens, les personnes qui se revendiquent à être euh, bah voilà, euh, dans le doute, dans une approche rationnelle du monde. Ils ne veulent pas euh, se raconter des superstitions, ils ne veulent pas se raconter des balivernes. ils ne veulent pas s'illusionner. Et de l'autre, on a donc les témoins du paranormal, ceux qui disent « bah Oui, ça existe, oui, c'est vrai, mais qui sont bien embêtés quand on leur demande de produire des preuves, des preuves scientifiques. » Alors, comment est-ce qu'on avance dans cette histoire Comment est-ce qu'on fait avancer le débat Et eh bien, en fait, euh, ce que je vais te dire va peut-être te choquer, mais il faut savoir que la méthode scientifique, elle repose sur un biais énorme. J'en parlais un peu tout à l'heure. Elle repose sur le fait qu'on tend à objectiver le réel, on tend à objectiver la réalité. Mais pour cela, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour se rendre compte que c'est une affirmation qui est extraordinaire et qui n'est pas validée non plus par la méthode scientifique. En fait, si on s'en tient à notre expérience de la réalité, ici et maintenant, c'est une expérience qui est subjective. C'est toi qui regardes cette vidéo. Et toi qui regardes cette vidéo, tu as une histoire personnelle. Tu as un corps qui n'est pas exactement le même que le corps d'un autre. Tu as des pensées, tu as des croyances, tu as vécu des expériences particulières et singulières. Ce sont les tiennes. C'est ton expérience de la réalité. Et l'idée qu'il puisse y avoir en dehors de toi-même une réalité objective est une pure croyance. C'est une affirmation extraordinaire qui ne repose pas sur une preuve réelle. C'est un argument d'autorité que les scientifiques peuvent utiliser. Il existe une réalité objective Prouvez-le Personnellement, dans ma réalité subjective, ben, je ne vois que de la subjectivité, au sein de laquelle se trouvent des éléments objectifs. Pour réciter la gravité, par exemple. Toi qui regardes cette vidéo, tu es soumis aux lois de la gravité. Moi aussi. Est-ce que ça veut dire que cette expérience de la réalité est objective ben Non, elle est subjective. Elle est subjective, c'est la grande bulle, on va dire, la bulle de subjectivité. Mais au sein de cette bulle de subjectivité, il y a des éléments qui sont objectifs, objectivables. Cette expérience a toujours été subjective. J'ai vraiment envie que tu contemples cette idée, elle est capitale, elle est très importante. Elle va profondément affecter le rapport que tu entretiens avec ta réalité si tu le contemples et si tu l'intègres. Je ne te demande pas d'adhérer à une croyance, je te demande d'observer. C'est très important. Observe ton expérience. À quel moment est-ce qu'il y a de l'objectivité là-dedans C'est ton expérience. Tu as un point de vue. Elle a, elle a lieu, cette expérience, à travers toi-même. Elle est profondément subjective. Au sein de cette expérience subjective, il y a des éléments objectifs. Je suis d'accord avec ça. Mais euh, c'est un peu la même chose si tu veux que si tu essayais de lancer Linux sur un, un Windows, par exemple, un ordinateur Windows. Eh bien, il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que tu es en train d'utiliser Linux sur ton ordinateur Windows que tu te trouves sur Linux. Il faut prendre du recul et se rendre compte qu'à la base, tu es sur un, tu es sur un ordinateur Windows. Qu'est-ce que j'entends par là avec cet exemple En fait, nous simulons, nous émulons l'objectivité en question. Depuis notre subjectivité de départ initiale, factuel, ce n'est pas une croyance. Cette expérience est subjective. Elle a profondément, elle a, elle a lieu en moi. Tout ce que je perçois, c'est moi qui le perçois. Je suis le sujet qui perçoit. C'est subjectif à 100%, à 200%. Ça n'est pas une croyance. Il suffit que tu regardes ton expérience et il n'y a rien qui ne se trouve en dehors de ta conscience. C'est ton expérience de la réalité. Au sein de cette expérience de la réalité, nous pouvons nous entendre sur des phénomènes communs que tu perçois dans ton expérience subjective, que je perçois dans mon expérience subjective. À aucun moment il n'existe une réalité objective. Il y a ta réalité, il y a ma réalité. Et elle coexiste. Et nous pouvons communiquer, nous pouvons échanger. Mais nous échangeons à partir des bulles de subjectivité. Donc cette objectivité revendiquée par la science, dans sa méthode et dans euh, certains... Bah, le postulat de certains de dire « voilà il existe une réalité objective au-delà de nos perceptions sensorielles, au-delà de moi, il y a une réalité objective que euh, j'essaye d'approcher avec ma méthode bah, ». C'est une croyance. Et donc, dans la critique qu'on pourrait formuler vis-à-vis -vis de la méthode scientifique et de la science, on pourrait se rendre compte qu'il y a quand même des paradigmes agissants. Il y a des affirmations, des croyances. Et puis d'ailleurs... Pour appuyer cette idée de subjectivité de ton expérience de la réalité, il suffit de voir ce qu'est la science. Qu'est-ce que la science C'est ce que tu en connais ici et maintenant. Tu ne connais pas toutes les expériences qui ont été faites par les scientifiques depuis la nuit des temps. La connaissance et le bagage scientifique que tu possèdes aujourd'hui, il est à l'image des connaissances que tu as développées dans ton expérience subjective de la réalité. Tu ne sais que ce que tu sais, et tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Cette réalité subjective est suffisamment bien ficelée, suffisamment bien conçue, pour que tu aies une impression, quand tu t'en réfères à la science, de t'en référer à une institution solide, etc., extérieure à toi, alors qu'en fait, tu fais référence qu'à tes connaissances personnelles. Il y a une projection du mental, dans ce sens. Tu peux être biologiste et bien maîtriser euh, ta discipline. Ça fait de toi un scientifique qui a été formé, qui a reçu un enseignement par une institution, si un professeur est biaisé, s'il s'illusionne, s'il adhère à un paradigme qui est faux ou erroné, par exemple, et qu'il transmet ce paradigme ensuite à ses élèves, n'y a-t-il pas un risque que les élèves adhèrent de manière automatique à des paradigmes sans jamais les considérer, sans jamais... Euh, euh, sans jamais... Euh, y réfléchir en profondeur, sans jamais y songer réellement. Quand on voit aujourd'hui sur Internet fleurir des sceptiques, débunker ou démystifier certains phénomènes, ben il faut se rendre compte qu'il y a un biais à la base. Si on démystifie un phénomène par du principe qu'il n'est pas mystique, est-ce qu'il le prouve que ce n'est pas mystique Est-ce que c'est appuyé et validé par la méthode scientifique Il faut faire attention à, à ce genre de d'affirmations gratuites qui sont faites par certains scientifiques, certaines personnes qui euh, ont des connaissances. Je ne dis pas du tout qu'elles sont euh, incompétentes ou, euh, ou malveillantes, pas du tout. Je regardais il y a quelques jours, en préparant le script de cette vidéo, une euh, vidéo sur la science et le paranormal, et euh, l'intervenant disait, d'entrée de jeu, votre cerveau est manipulable. C'est une affirmation intéressante nous pouvons être manipulés. Mais c'est au-delà de ça. Votre cerveau est manipulable. Notre cerveau est manipulable. Là, on se rend compte, si on, on, prend, on prend en compte et qu'on étudie, qu'on est un véritable sceptique de l'affirmation qui nous est faite, qu'en fait, il y a un paradigme derrière, le paradigme matérialiste, qui n'est même pas déguisé. Cette personne se revendique sceptique, mais dans sa réalité subjective, elle a adhéré au paradigme matérialiste. Le paradigme matérialiste, c'est la croyance selon laquelle c'est notre corps et donc notre cerveau, la matière, qui produit la conscience, qui produit cette substance qui se trouve un peu partout autour de moi, cette conscience qui perçoit. Donc quand on affirme notre cerveau est manipulable, euh, bah, celui qui est matérialiste, si toi tu es matérialiste, ça ne te choque pas d'entendre ça, parce que ça va dans le sens de tes croyances, ça va dans le sens de ce à quoi tu adhères. Donc ce pas choquant. J'ai été matérialiste pendant plus d'une vingtaine d'années, euh, ça m'aurait pas choqué qu'on parle de mon cerveau comme étant à l'origine de ma conscience. Mais est-ce que ce paradigme matérialiste est avéré Est-ce que la science produit aujourd'hui des preuves de cela Je t'invite à faire tes recherches, je n'aime pas trop cette phrase, elle est utilisée par tellement de complotistes, mais euh, si tu regardes dans ton expérience subjective ce qui est dit sur le sujet, tu verras que c'est encore un grand questionnement. La question de la conscience est aujourd'hui toujours au cœur des débats, et le sera encore pour un moment. C'est une affirmation gratuite. Le cerveau produit la conscience. Et on se rend compte que quand ce paradigme euh, emporte une adhésion auprès d'un scientifique ou d'un sceptique, elle va forcément euh, corrompre, ou en tout cas affecter son discours, ses croyances... Euh... Les idéologies, ça n'est pas anodin un paradigme. Et pourtant, aujourd'hui, la science moderne est plutôt matérialiste. C'est plutôt dans cette direction qu'elle tend. L'opposition, en tout cas le contraire du matérialisme, qu'est-ce que c'est C'est l'idéalisme. Qu'est-ce que ça veut dire C'est l'idée selon laquelle... Non, ce n'est pas le corps qui produit la conscience, c'est l'inverse. Il y a un esprit, et cet esprit perçoit le corps. Donc à la base... C'est donc l'esprit ou la conscience qui est à l'origine du corps et de la matière. On voit bien que ce sont deux paradigmes littéralement opposés. On ne peut pas faire plus opposés. Donc il y a toujours cette idée de dualité entre les deux. Mais la plupart des débats que j'ai pu avoir avec des sceptiques et des scientifiques et des esthéticiens, il ne faut pas aller très loin pour se rendre compte que euh, dans les arguments qui sont euh, avancés, ces personnes sont matérialistes. Et c'est assez normal, comme je le disais, c'est le paradigme le plus répandu dans la science moderne. C'est ce qu'on apprend, c'est ce qui se propage. Est-ce que c'est vrai Si on est à ce point appelé à une certaine forme de vérité, d'absolu, il faut tout questionner. Et à commencer par nos propres croyances, nos propres paradigmes. C'est à mon sens une véritable approche de sceptique que de douter, douter jusqu'au bout, douter de ses préférences. Si vous fréquentez des scientifiques, que vous avez des amis qui ont une formation scientifique, que vous lisez des revues scientifiques, que vous vous trouvez dans un écosystème où le paradigme matérialiste est profondément ancré, il est normal et cohérent que vous continuiez à le, à le propager, que ça ne vous choque pas de dire « le cerveau est manipulable ». Mais pour celui qui se questionne vraiment, euh, bah, il faut pouvoir prouver ce qu'on avance, et puis il faut surtout que ça soit vrai, et que ça résiste à toutes les expériences. On voit que une des problématiques chez les scientifiques modernes, les sceptiques contemporains, c'est qu'ils revendiquent Certaines formes d'absolu et d'exigence, de rigueur, qu'ils ne s'appliquent pas toujours. Et donc, dans cette vidéo, je ne veux pas dresser leur procès, euh, j'en je, salue euh, la plupart. Je recommanderais d'ailleurs volontiers la chaîne YouTube d'hygiène mentale, qui est un exemple et un modèle, à mon sens, de scepticisme contemporain. Euh, C'est une personne qui, en plus, étudie le paranormal, donc je vous invite à regarder ces vidéos. Euh, elles sont très... Euh, elles sont très très détaillées, très intéressantes et riches d'enseignements pour celui qui veut forger un esprit critique et un esprit de sceptique. Mais pour celui qui a déjà un esprit critique et un esprit de sceptique, à la base, il va falloir aller au-delà. Donc le matérialisme est un, est un paradigme qui est aujourd'hui une affirmation extraordinaire. Et c'est un peu le problème qu'on rencontre dans la science moderne, c'est que la méthode scientifique refuse par exemple à à la religion, à certaines traditions, à certaines affirmations extraordinaires. Mais quand on la décortique, on se rend compte qu'elle en fait tout autant. J'aimerais partager maintenant une anecdote sur une des limites de la méthode scientifique, parce qu'elle est quand même assez, assez éloquente. C'est le cas de Philippe Ignace euh, Sommelweiss. Je vais juste vérifier. Sommelweiss, je le prononce très probablement mal. C'est un médecin hongrois qui travaillait dans un service obstétrique en Hongrie, donc. Et euh, c'était une période où il y avait énormément de mortalité infantile. Les bébés euh, déclaraient dans les jours suivant leur naissance des fièvres, des fièvres pure pâle, euh, qui les tuaient. Donc le taux de mortalité était très élevé, ce qui forçait même certaines mamans à, vouloir, à préférer accoucher dans la rue plutôt qu'à l'hôpital. Il y avait une certaine défiance vis-à-vis... Des hôpitaux parce que bah, le taux de mortalité des bébés qui naissaient était extrêmement élevé. Donc les mamans avaient peur. Et donc Philippe Ignace, il voit ça, constate le nombre de décès alarmant, et il essaye de comprendre, il essaye d'appliquer la méthode scientifique. C'est un, un médecin, donc euh, c'est quelqu'un qui a été formé à la méthode scientifique à l'époque. Et donc il mène son enquête, il confronte, il regarde, il étudie, et il se rend compte... Je te fais la version courte. Il se rend compte que le médecin qui est affairé à découper des cadavres, à faire de l'étude sur des corps en décomposition, ne se lave pas les mains avant d'aller donner naissance à un bébé. Et qu'au moment des premiers gestes, des premiers contacts avec le, le corps du bébé, aujourd'hui on a le recul nécessaire pour le faire et le dire, il y a transmission de, de germes, de bactéries. C'est comme ça que les bébés étaient contaminés c'était parce qu'il n'y avait pas de lavage de mains, il n'y avait pas d'hygiène des mains à l'époque. Aujourd'hui, ça nous choque, surtout en pleine pandémie, où on est affairé à se laver les mains et à se mettre du gel hydroalcoolique toutes, toutes les cinq minutes. À l'époque, il faut savoir que les limites de la science et de la méthode scientifique s'arrêtaient là. On ne savait pas qu'il fallait se laver les mains, on ne savait pas comment fonctionnaient les germes, les bactéries, qui avaient cette transmission par les mains, on ne savait pas que ça pouvait avoir un impact aussi important et au moment où la mortalité des enfants était aussi élevée, on ne connaissait pas la cause. Donc l'histoire de ce médecin est assez triste, parce qu'il n'a pas été de son vivant reconnu à sa juste valeur pour l'apport incroyable vis-à-vis -vis de l'humanité, quand même. Parce qu'aujourd'hui, on se lave les mains, l'hygiène est très importante, et on s'est rendu compte qu'il ne racontait pas des, des cracks, ce n'était pas des, pas des, des idioties. Mais il a été très très largement critiqué par ses pairs au moment où il a commencé à émettre cette idée, au moment où il a commencé à aller dans ce sens. Et puis il a fini sa vie de manière assez tragique. Alors a... c'est un peu complexe parce que bah, voilà, si on s'en tient à la page Wikipédia, on voit qu'à un moment donné, il, il, il aurait été placé dans une, une unité spéciale d'un asile. Ou, un, voilà, dans... Il aurait été enfermé en fait et qu'il aurait été battu à, la, à, à mort par ses gardiens. Donc ça, c'est la version officieuse qui serait ressortie des, des années après, parce que sur le moment, il aurait été dit qu'il se serait euh, coupé le doigt, qu'il se serait infecté et, et le doigt, et qu'il serait mort euh, des suites de ses blessures, et donc de, de son infection, ce qui ne manque pas de sel quand on connaît euh, son travail. Donc voilà, euh, c'est une personne qui a, qui a connu un destin pas forcément très, euh, très, très, très gracieux, on va dire, un peu tragique, mais... Euh, c'est intéressant d'observer euh, les limites ou en tout cas l'accueil qui a été fait. Il avait une nouvelle théorie. Il y avait des chances que la transmission des germes ait lieu à ce moment-là. Il y avait des chances qu'en fait le soignant, celui qui est censé apporter du soin, soit responsable. Et il a été euh, critiqué. Il a été un peu conspué. Il a eu beaucoup de mal et de difficultés avant d'être respecté. Et il ne l'a jamais vraiment été quand on s'attarde sur la fin de sa vie. Euh... Quand on amène une nouvelle idée, une nouvelle théorie, un nouveau concept, une nouvelle perspective, euh, bah forcément, en fait, on se confronte à l'ego de l'autre. De par la subjectivité de notre expérience, je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà quitté cette vidéo depuis longtemps. Euh, peut-être parce qu'elles voilà, n'aiment pas la manière dont j'aborde ces sujets, mais peut-être parce que quand on défend, quand on vient critiquer des choses qui nous tiennent à cœur, ça n'est pas très agréable pour l'ego. Et l'ego, en fait on pourrait utiliser cette image que j'aime beaucoup, euh, qui est celle de la carte et du territoire. Euh, elle nous vient... Euh, alors, je n'ai pas envie non plus d'écorcher son nom, je me le suis noté. Euh, c'est des noms compliqués aujourd'hui. Hein. C'est Alfred Korzybski. Bon, ce n'était pas si compliqué que ça, mais je, je voulais l'avoir sous les yeux. En fait, ce qu'il a, qu a dit, ce monsieur, euh, c'est qu'en fait, il euh, y avait une grande confusion qui était faite entre la carte et le territoire. Le territoire, c'est l'univers, c'est la réalité qu'on expérimente, toi et moi. Et la carte, c'est notre système individuel et personnel de traitement de ce territoire. Sur cette carte, nous avons toutes nos croyances, toutes nos expériences positives, négatives, en tout cas, toutes les leçons qu'on a pu en tirer, les enseignements qu'on a pu recevoir aussi, l'éducation qu'on a reçue. Et il euh, ne bah, faut pas aller très loin pour se rendre compte aussi que l'éducation qu'on reçoit de la part de nos parents, c'est aussi un véhicule pour des croyances. Hein, euh, voilà, Il suffit... Euh d'avoir une démarche de quelques mois de développement personnel pour se rendre compte de ce qu'est une croyance limitante, ils se rendre compte que si nos parents avaient une certaine inclinaison politique ou une certaine vision de l'argent, une certaine vision du succès, ou une certaine vision ben voilà, de ce qu'ils pensaient juste et correct, ben ils nous l'ont transmis et un bon sceptique va s'attaquer à, à, à questionner cette éducation reçue. Donc euh, la carte n'est pas le territoire, donc il y a cette carte qui est importante dans notre expérience subjective que nous utilisons pour naviguer sur le territoire mais qui n'est pas le territoire. Le territoire c'est la réalité, c'est l'univers au complet. Donc la méthode scientifique c'est simplement euh, euh, un moyen d'utiliser sa carte, en tout cas c'est un outil de la carte pour naviguer sur le territoire. Donc, comme je disais, elle n'est pas, voilà, pas jetée à la poubelle. Hein. Elle a produit des, des résultats euh, très très satisfaisants au fur et à mesure des, des siècles. Et elle continuera de le faire. C'est une méthode très intéressante. Mais quand elle s'attaque au paranormal, il eh ben, y a un problème. Il y a un problème. Un problème important. C'est qu'elle s'attend à pouvoir obtenir un résultat satisfaisant. C'est la même chose avec les religions. Ce sont des cartes. Des cartes qui sont actives et des croyances qui agissent pour l'individu dans sa réalité subjective. Celui qui regarde cette vidéo et qui a été élevé par une famille de, de catholiques en France ne va pas avoir le même regard, la même perception que celui qui a été élevé par une famille musulmane au Maroc, par exemple, ou en Algérie. C'est important de, de comprendre aussi que la carte du chaman d'Amazonie ne va pas être la même que celui qui est sorti d'une... Euh, d'une promo euh, d'une école d'ingénieurs en France. Il faut comprendre que le territoire inclut la totalité. Toutes les cartes sont contenues dans le territoire. Mais le territoire n'est jamais contenu dans la totalité de la carte. Il y a des limites à la carte. Et donc la limite à la carte, bah, c'est nos croyances, c'est nos perceptions. C'est toujours la même chose. Donc la méthode scientifique, bah, c'est un outil de la carte, mais elle ne donnera jamais accès au territoire de manière directe. Parce que c'est un... Il faudrait déjà, pour que ça soit le cas, il faudrait que le territoire soit limité. C'est une affirmation. Il faudrait que le territoire soit limité, défini, qu'il ait des limites, des bordures, pour que la méthode puisse l'étudier dans sa globalité. Mais si la réalité était infinie, par exemple, s'il n'y avait aucune limite. Comment est-ce qu'on pourrait euh, enfermer Comment est-ce qu'un modèle pourrait enfermer quelque chose qui est infini Ce pas possible. On ne peut pas border quelque chose qui n'a pas de bordure. Ce n'est pas possible. Pour revenir sur la question du paranormal, eh on voit que il y a effectivement des personnes qui sont des manipulateurs, des faussaires, des charlatans, des personnes qui abusent euh, de leur autorité sur autrui, qui abusent d'un discours euh, spirituel, New Age, euh, déconnectés de la réalité, euh, religieux, pour euh, arriver à leur fin. Des fins égoïstes. Que ce soit euh, pour euh, avoir de l'argent ou pour obtenir des faveurs euh, physiques et sexuelles. Euh, on le sait, l'être humain est capable de cela. Mais est-ce que ça remet en cause véritablement l'existence ou non de phénomènes paranormaux en fait, j'ai envie de t'inviter à toi qui regarde cette vidéo à interroger ta carte. Est-ce que sur ta carte, tu intègres aujourd'hui la possibilité que des phénomènes paranormaux se produisent pour toi, dans ton expérience subjective du réel Est-ce que tu y es ouvert ou ouverte Est-ce que c'est une donnée qui est cochée sur ta carte Ce qui est important avec cette idée de carte et du territoire, je vais finir là-dessus, en tout cas pour cette partie, c'est que, il faut réaliser, donc je parle bien de réalisation, il faut réaliser l'incidence de sa carte personnelle sur son territoire. En gros, nos croyances sont agissantes. Quand on, a, et quand, quand on adhère à un certain paradigme, cela va influencer toutes nos croyances. Ça va complètement, littéralement, foncièrement influencer le regard qu'on porte sur le territoire. Quand un sceptique scientifique me dit « je crois que le cerveau produit la conscience et que je lui demande de me le prouver », il ne le peut pas. Ça reste une affirmation extraordinaire. En revanche, pour le paradigme idéaliste, c'est tout à fait possible de se rendre compte effectivement que le corps ne produit pas la conscience. et Le meilleur moyen de le faire, c'est simplement d'observer son corps et de se rendre compte de qui observe le corps. Qu'est-ce qui observe le corps Tant que je suis convaincu d'être quelqu'un dans l'univers et que j'adhère à l'idée que je me trouve dans une réalité objective, donc que je me trouve être un objet dans l'univers, je suis un objet physique dans l'univers et que je m'identifie à cet objet physique, alors euh, bah, ça a du sens. Mais si je réalise que euh, non, ce n'est pas ce que je suis, je ne suis pas un objet, je suis ce qui perçoit les objets, je suis un sujet, un sujet percevant, je suis une conscience qui perçoit, J'existe et je perçois. Je ne vais pas remettre un tacle à René Descartes, mais euh, bon, René Descartes, avec son je pense donc je suis, était dans l'erreur. Il était dans l'erreur parce qu'il part du principe que le phénomène de la pensée explique ensuite le phénomène de l'existence. C'est un problème qui est à prendre dans l'autre sens. C'est parce que j'existe, c'est le prérequis, c'est fondamental que j'existe en premier. Qu je puisse percevoir, pour qu'ensuite je puisse percevoir des pensées et des objets de perception. Bon, J'en reparlerai sur la chaîne, euh, on va enchaîner sur le paranormal. Le paranormal ne peut pas être testé par la méthode scientifique. Et ce n'est pas par complaisance. Ce n'est pas parce que les défenseurs de l'existence de certains phénomènes paranormaux, donc je ne me prononcerai pas sur mes croyances personnelles, mais les défenseurs euh, de la spiritualité ou de l'existence du paranormal ne pourront en produire de tout, de, tout simplement qu'un témoignage. C'est là où il faut se rendre compte qu'il y a des limites à la méthode scientifique, il y a des limites à ce scepticisme. Les gens, depuis la nuit des temps, relatent et témoignent d'expériences mystiques, d'expériences spirituelles, d'avoir rencontré des esprits, d'avoir... D'être sorti de leur corps par exemple, d'avoir eu des visions, des flashs, d'avoir ressenti de l'intuition dans leur corps, d'avoir perçu euh, des phrases, euh, d'avoir vu des images très précises, enfin bref, tout un tas de phénomènes finalement, qui laissent le sceptique qui ne l'a pas vécu, pantois, <rire> interdit, ne peut pas se prononcer, et on ne va pas lui demander de croire sans l'avoir expérimenté, et ça c'est bien normal. Mais en revanche, euh, bah pour le sceptique qui n'a pas encore réalisé le caractère subjectif de sa, son expérience, et qui n'a pas ensuite réalisé le caractère agissant de ses paradigmes et de ses croyances sur son territoire, euh, bah il est bloqué. Il ne verra jamais le paranormal se manifester dans son expérience subjective. En fait, le paranormal doit être autorisé. L'irrationnel doit être permis. La méthode scientifique est rationnelle. Quand on, quand on l'applique à un phénomène qui est irrationnel, elle ne produit pas de résultats. Ou alors on n'arrive pas à reproduire ces résultats. Mais c'est bien normal. Personnellement, je croyais que tous les médiums étaient des charlatans. C'était des, des, des voleurs, des escrocs, des gens qui abusaient d'autrui. Jusqu'à ce que je vive moi-même des expériences de médiumnité, des expériences directes de médiumnité. Il m'a fallu du temps pour accepter le phénomène, les phénomènes, puisque ça s'est arrivé à plusieurs reprises. Pourquoi Parce que sur ma carte, je n'avais pas activé l'existence de la médiumnité. J'y étais même formellement, formellement opposé. Pour moi, ça ne cadrait pas avec mon paradigme matérialiste. Je ne voyais pas comment ça pouvait fonctionner. L'idée de pouvoir entrer en contact avec des morts semble complètement irrationnelle pour celui qui croit que son corps produit sa conscience. Mais pour celui qui réalise qu'il n'est pas son corps, et que donc il observe le corps, et que donc il est possible de sortir du corps, et qui essaye, qui a une vraie approche sceptique jusqu'au bout, qui utilise sa démarche scientifique sur lui-même. C'est ça l'invitation que je te tends aujourd'hui. Reste sceptique, reste scientifique. Il n'y a pas à changer, il n'y a pas à croire à tout et n'importe quoi, parce qu'il y a un guignol sur YouTube qui l'affirme. C'est pas ça. Ce qui est important, c'est de tester avec rigueur. Si quelqu'un affirme dans son expérience subjective de la réalité qui peut sortir de son corps, comment est-ce qu'il pourrait en être autrement si c'était le cas Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse pour prouver que ça soit, le... que ça soit vrai Qu'est-ce qui peut produire d'autre qu'un témoignage dans son expérience subjective, qu'est-ce qui peut produire d'autre Une étude, qu'on le teste, ça voudrait dire que la méthode qui va être employée pour tester est bonne et peut fournir des résultats satisfaisants. Voilà la fracture entre le monde des sceptiques et des scientifiques et ceux qui témoignent modestement de certains phénomènes paranormaux, tout en n'oubliant pas qu'il y a des personnes complètement délurées et qui racontent n'importe quoi. Ça existe aussi. Il y a une fracture parce qu'on parle de la même chose, mais pas de la même manière. Le défi international de zététique n'a jamais été remporté. Les différents défis où on a voulu mettre à l'épreuve, les gens qui affirmaient avoir des pouvoirs des capacités extrasensorielles n'a jamais été remportés. Bah, C'est normal. Les scientifiques disent « joue avec mes règles ».« Prouve-moi que tu as raison, mais joue avec mes règles » bah, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et c'est en général un moment où on désingle le messager. C'est-à-dire que on va plutôt partir du principe que j'ai une secte, que j'ai des intérêts personnels à défendre ce point de vue et cette perspective, plutôt que je puisse euh, bah, dire la vérité, être honnête, sincère. En général, quand un membre de la communauté scientifique se met à affirmer des choses extraordinaires, qui sont en décalage avec le consensus, ou en tout cas avec le, les propos qui sont les plus populaires dans ces, dans ces environnements, dans ces écosystèmes, il bah, est mis au pilori, il est rejeté. Mais, comment dire, ne donnons pas une validité à n'importe quel scientifique qui se mettrait à affirmer des choses extraordinaires. Ce n'est pas ce que je dis. Quand quelqu'un dit « voilà », tel médicament est capable de soigner euh, telle maladie et qu'il est à l'encontre du consensus scientifique, euh, bah, il faut que les résultats obtenus soient en accord avec ce qu'il affirme. Il faut quand même qu'il y ait certaines preuves. L'effet placebo, par exemple, le fait qu'on puisse euh, obtenir euh, certaines formes de guérison à partir d'un médicament euh, qui n'a pas de principe actif, c'est difficile si on s'en tient à la subjectivité de notre expérience humaine, si je suis malade et que je prends un produit en pensant qu'il contient des principes actifs et qu'il va me guérir, je m'auto-conditionne. J'ai une certaine foi dans ce médicament. Je m'illusionne, ce n'est pas la vérité. Pourtant, à constater des résultats satisfaisants. C'est ça qui est très compliqué euh, sur le, la thématique du paranormal. C'est que les gens veulent des preuves. Les scientifiques, les sceptiques veulent des preuves. Mais ils veulent des preuves qui respectent les règles de leur jeu. Ils veulent que ça respecte la méthode scientifique. La méthode scientifique est limitée, elle est biaisée. Ce n'est pas possible. Dans ton expérience subjective de la réalité, tu dois éviter d'adopter une posture passive. Tu dois questionner tes croyances. Questionner tes paradigmes. La preuve, cette affirmation matérialiste du cerveau qui produit la conscience, même si elle est satisfaisante et intellectuellement plausible, ça n'est pas avéré. Et d'ailleurs, je te donne quelques exemples. On va parler du phénomène d'expérience de mort imminente. On a des personnes qui expliquent qu'elles vivent un accident, un événement assez grave, elles se retrouvent sur un lit d'hôpital, et à ce moment-là, quand elles reviennent à elles, etc., elles se mettent à témoigner qu'elles sont sorties de leur corps, qu'elles se sont vues en étant au plafond, qu'elles se sont déplacées dans les hôpitaux, qu'elles ont entendu des conversations, qu'elles ont vu des choses qu'elles n'étaient pas censées voir, parce qu'elles étaient alitées, je le rappelle, elles étaient en pleine opération, etc. Avec parfois des arrêts cardiaques, une, une activité cérébrale nulle, en tout cas telle qu'elle est mesurée par les, instru par les instruments. N'oublions pas qu'un instrument, s'il y a une activité que l'instrument n'est pas capable de déceler, il faut le prendre en considération, peut-être qu'il y a activité cérébral. Ce n'est pas parce que l'instrument ne décèle pas qu'il n'y a pas, tu vois. Ce n'est pas parce que l'instrument n'est pas apte à déceler que ça n'existe pas. C'est très important de, de rester euh, rigoureux euh, euh, à tout point de vue. Bref, la personne revient à elle et se met à dire voilà, j'ai vu tel phénomène, j'ai entendu ce qui, euh, ce qui a été dit dans la salle d'opération, je me suis vu hors de mon corps, et après, bon, euh, les, les témoignages sont en général assez proches, mais bon, Parfois, on voit un tunnel, il y a des êtres angéliques, ou des êtres de lumière, ou des défunts qui attendent la personne. Parfois, il y a un échange, un dialogue, etc. etc. Bon, bref, tous ces sujets, je t'invite à faire voilà, tes petites recherches sur l'expérience de mort imminente, ce qu'on appelle la NDE, Near Death Experience. Ce qui est intéressant avec ce phénomène, c'est que pour un matérialiste, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si je crois que mon cerveau produit ma conscience... Ça n'a aucune logique qu'une personne dont l'activité cérébrale et l'activité cardiaque nulle puisse d'un coup raconter des trucs qui ont lieu à des kilomètres de, de, de l'endroit où elle était physiquement. Ça n'est pas possible. Il y a une, une limite. On atteint la limite du paradigme. Le paradigme ne tolère pas cette idée. Ça n'est pas logique. Ça n'est pas rationnel. C'est à tout point de vue. Personnellement, quand j'avais lu le bouquin sur les expériences de mort imminente, j'étais matérialiste. Je n'avais pas encore contemplé, creusé ces, ces questions comme je l'ai fait plus tard, mais j'étais matérialiste. Je croyais que le cerveau produisait la conscience. On disait, voilà, la tête, j'avais étudié un peu le cerveau, etc. Voilà. C'est hyper important. Donc quand le cœur s'arrête, le cerveau s'arrête, il ben n'y a, a plus rien. Moi, je croyais à ça. Voilà, il n'y a rien. Rien du tout. Donc quand un guignol raconte « je me suis vu planer au-dessus du plafond, je me suis déplacé dans les couloirs, j'ai vu les infirmières dire ça, ou il y avait mes parents chez moi qui étaient en pleurs, ou qu'on dit ceci, cela, ou j'ai vu un numéro inscrit sous la table d'opération », enfin bref, il y a plein de témoignages divers et variés, puisque je le rappelle, comme c'est une expérience subjective, on ne peut produire, si on le vit vraiment et que c'est avéré, on ne peut produire qu'un témoignage, ce qui sera rejeté d'office par la communauté scientifique, mais bref. Euh, c'est lié au paradigme. Le paradigme matérialiste ne tolère pas cette possibilité, tout simplement. Ça n'est pas possible, c'est sa limite. En revanche, si on inverse le paradigme, et on dit ok, avec le paradigme matérialiste, ça n'est pas possible, ça n'est pas rationnel, et donc c'est même un peu bizarre d'y croire. Si je ne suis pas mon corps, l'idéalisme, je ne suis pas mon corps, je suis ce qui perçoit le corps. Pour creuser cette thématique, j'en reparlerai sur ma chaîne YouTube, mais il faudra parler de non-dualité. Et on se rendra compte d'ailleurs que la, la non-dualité est un élément qu'on retrouve dans la plupart des traditions et des religions. Je pose ça là. <rire> Donc même si personnellement je suis anti-religieux et tu ne m'entendras jamais faire l'apologie d'une religion, tu m'entendras quand même montrer et pointer du doigt des moments où d'un coup c'est intéressant de voir les connexions. Si je ne suis pas mon corps et que je suis la conscience qui perçoit le corps, si au lieu d'être un corps qui produit de la conscience, je suis une conscience qui produit un corps. donc On se rend bien compte que c'est vraiment un paradigme à l'opposé et qui peut être assez, assez difficile d'imaginer quand ce n'est pas celui auquel on adhère, dans sa carte, sur son territoire. Bon, Bref, si je tiens ce paradigme idéaliste, eh bien, il y a une certaine logique au fait que je puisse sortir de mon corps se rend compte que là, on n'est pas dans la fantaisie, on n'est pas dans la foi aveugle. Il y a une certaine cohérence, une certaine logique. Que ça ne te plaise pas, que tu n'y crois pas, que tu n'y adhères pas, je l'entends. Que tu sois sceptique de cette idée, je l'entends et je le respecte. Mais c'est intéressant de l'entendre. Si je suis la conscience et non pas le corps, alors il y a une certaine logique à ce que lorsque le corps est abîmé, en état d'arrêt cardiaque et d'arrêt cérébral, activité de, arrêt de l'activité cérébrale, ça reste cohérent, logique, dans la continuité du paradigme que je puisse me trouver hors de mon corps et percevoir mon corps du dessus, par exemple. C'est également plausible, vu que je ne suis pas le corps, que je puisse me déplacer dans les couloirs de l'hôpital et que je puisse entendre des conversations et que je puisse avoir accès à des informations visuelles ou auditives et en faire état plus tard, au moment de la réintégration dans le corps et dans l'état normal. On le voit, ce qui semble être complètement barré du point de vue du matérialiste, plausible avec le paradigme idéaliste. Dans le paradigme matérialiste, il faut bien faire quelque chose des témoignages. Depuis que les, Depuis que les techniques de réanimation se sont largement améliorées, et bien effectivement, on a de plus en plus de témoignages. Ce n'est pas moi qui le dis, il suffit de le voir, ça explose. Des gens qui sont réanimés et qui disent bon ben, j'ai vécu un truc assez dingue, il y en a beaucoup, sans oublier également que comme c'est subjectif comme, comme expérience, il y a des gens qui ne disent rien. Elles ne disent rien parce qu'elles ont peur d'être prises pour des folles ou des fous. C'est des gens qui ont peur d'être jugés. Si je vis une expérience paranormale très forte dans mon expérience subjective, est-ce que mon papa, par exemple, ou un membre de ma famille, qui serait... Euh, scientifique et qui adhère à un paradigme matérialiste va être la meilleure personne pour entendre ce que j'ai à dire. Quelle réponse est-ce que je vais trouver au phénomène que moi j'ai vécu Pour lequel je suis honnête, sincère, j'ai vraiment vécu cela. J'ai vu des choses que je n'étais pas censé voir et percevoir. Mon corps était alité Comment est-ce que c'est possible que je puisse percevoir Eh ben je ne peux en produire qu'un témoignage, ne l'oublions pas. Le paradigme scientifique va régler ce problème en disant qu'il s'agit d'une hallucination. Voilà la solution qui a aujourd'hui été proposée par la méthode scientifique. Le cerveau, à l'approche de sa mort, ou en... lorsqu'il est dégradé ou mis en difficulté, produit une hallucination. Et c'est exactement cette hallucination qui est perçue comme avérée par celui qui expérimente la Expérience de mort imminente, qui fait cette expérience de mort imminente. Bon, c'est plausible aussi, d'un coup, là, quand on revient avec le paradigme matérialiste, ah tiens, oui, l'hallucination, c'est vrai qu'on peut faire des hallucinations, on peut à nouveau être trompé par nos sens, on peut s'illusionner, mais il y a un truc qui chagrine, c'est comment est-ce qu'il est possible, si c'est une hallucination, que les éléments qui ont été relatés par ces gens qui faisaient des expériences de mort imminente soient avérés et véridiques on a des gens qui ont raconté des choses. Alors, On est toujours dans le témoignage. C'est moi voisine du cousin qui a dit que, mais on a des gens qui ont confirmé les témoignages. Oui, c'est bien ce que je disais. Oui, c'est bien ce qu'on était en train de faire. Oui, il y avait bien ce, ce, ce numéro sous la, sous la table d'opération. Oui, il y avait bien tel phénomène à tel moment. C'est bien ce qui s'est produit. Si c'est une hallucination, comment est-ce que c'est -ce est possible Une hallucination, c'est comme un rêve, ça raconte ce que ça veut bien nous raconter à nous-mêmes. On se raconte notre... enfin voilà, on se fait berner par notre hallucination, on vit notre hallucination, mais elle est censée être déconnectée de la réalité, surtout quand on croit en une réalité objective, elle est censée ne pas avoir de lien entre les deux. Mais c'est le cas. Les gens qui relatent avoir vécu des expériences de mort imminente bah, donnent des témoignages qui sont assez précis, et surtout, ils donnent des éléments qui ont été avérés, vérifiés par des gens qui n'avaient pas d'intérêt derrière. C'était des médecins, des anesthésistes, etc. Ça a changé, je ne vais pas faire du name dropping, mais certaines expériences ont profondément affecté l'activité professionnelle et médicale de certains médecins. À force d'avoir des gens qui racontaient des trucs de dingue, euh, à un moment, il y a un moment où on interroge son paradigme. On questionne ses croyances, on questionne ses certitudes. Après tout, qu'est-ce qui me prouve que ce soit mon cerveau qui produise ma conscience Qu'est-ce qui me prouve que ce soit vraiment une hallucination Pour qu'une expérience soit vraie, enfin pour qu'une hypothèse de départ soit vraie, pour qu'on soit en présence de la vérité, il faut que notre hypothèse résiste à tout, à toutes les expériences, à toutes les perspectives. Il faut qu'elle résiste à tout. La vérité ne peut être mise à mal. Parce que la vérité, ce n'est pas une interprétation, c'est la vérité. La vérité est supérieure par rapport aux interprétations. Nous avons l'interprétation de la vérité, mais la vérité existe. La vérité est absolue. Pour qu'une chose soit vraie, il faut qu'elle résiste à tout point de vue. Et dans le cas des expériences de mort imminente, le paradigme matérialiste qui fait une petite un petit virage pour expliquer ce phénomène de... Bah, de témoignages de, de gens qui sortent de leur corps et qui voient des choses et qui relatent des choses qu'ils n'étaient pas censés voir et entendre, Bah là, on est face à quelque chose qui ne tient pas la route. On peut tout à fait comprendre qu'un scientifique se range du côté de la méthode scientifique et qu'il se range du côté du paradigme matérialiste. Si c'est ce, ce à quoi il adhère depuis le départ, cela voudrait dire mettre en danger, en péril, sa carte, la questionner, et d'un coup ne plus savoir comment fonctionne le territoire Comment fonctionne l'univers si je ne suis pas un corps qui produit de la conscience Qu'est-ce que je sais de ma réalité si ce que je crois être vrai est faux À chaque fois que je suis allé débattre de ces sujets avec des membres de la communauté sceptique, des zététiciens, euh, des scientifiques, ou euh, voilà, des personnes qui se revendiquaient athées, euh, pour lesquelles j'essayais voilà, de confronter un peu leurs leur croyances, leurs perspectives, euh, ben, en général, on m'a pris de haut, et en général, on m'a critiqué euh, humainement. C'est-à-dire que les gens partaient du principe que j'avais une secte, euh, que j'étais un manipulateur, que j'étais un charlatan, un gourou, etc. C'est etc. normal. À aucun moment, euh, une personne ne va avoir envie, de manière spontanée, naturelle, de, euh, bah, de confronter ses certitudes. Surtout quand on parle d'un paradigme. Le paradigme, c'est vraiment la fondation sur laquelle sont basées toutes les croyances. Un shift de paradigme, ça ne s'opère pas d'un claquement de doigts, et quand ça a lieu, j'en reparlerai sur la chaîne, mais quand on vit un changement de paradigme, c'est extrêmement inconfortable à vivre. C'est-à-dire que toutes les fondations sur lesquelles vous avez établi votre rapport avec votre réalité s'effondrent. Tout ce que vous croyez être vrai, vous vous rendez compte que, par l'expérience directe, vous vous rendez compte que c'était une illusion. Ça renvoie... Un très bon film qui en parle, c'est The Truman Show. The Truman Show, euh, Jim Carrey euh, a l'impression de vivre une vie normale dans sa petite ville américaine. Euh, il fréquente euh, une nana, euh, il, il a son boulot, etc. Mais il ne sait pas qu'il se trouve dans une émission de télévision. Il ne sait pas qu'il est filmé en permanence. Il ne sait pas qu'il est le centre du show. Il ne sait pas qu'il est dans une ville qui est, qui est fictive, il se trouve sous un dôme. Je ne vais pas spoiler le, le film si tu l'as pas vu, mais je te recommande de le voir. Il y a un moment où, euh, je, je, je, je donne juste cet élément, il y a un moment où il y a un questionnement. Un questionnement sur Mince. C'est bizarre quand même. Il est bizarre ce territoire. Est-ce que ma carte est la bonne Est-ce que la carte que j'ai et que j'utilise pour euh, naviguer sur le territoire est la bonne Je ne prétends pas te donner la, la carte, la bonne carte. J'ai envie de te pousser à réfléchir à nouveau. J'ai envie que tu te questionnes, pas envie que tu, tu adhères à des idées euh, parce qu'elles sont euh, séduisantes. J'ai pas envie euh, d'un coup que tu dis « Ah bon, bah d'accord, donc si on... »« Ah bah oui, euh, le paradigme idéaliste, euh, ça a l'air sympa, ça a l'air stylé, euh, euh, vas-y, je choisis ça. » Mais euh, c'est pas les courses, c'est pas un magasin. Je te demande d'avoir une approche sceptique, une approche rationnelle, euh, de, de faire preuve d'esprit critique, de bout en bout. Mais si tu adhères aujourd'hui au paradigme matérialiste, et que tu observes les défenseurs du paranormal avec un regard euh, hautain, euh, en te disant que ce sont des débiles, et qu'en plus elles font des témoignages, elles ne savent pas ce qu'elles racontent, etc. Ah, bon, bah, juste, euh, c'était le but de la vidéo, montrer les limites de cette approche. Euh, J'ai moi-même vécu des expériences de médiumnité, donc des expériences directes de médiumnité, alors que je n'y croyais pas. Tu es libre de ne, pas, de, de ne pas me croire. Tu es libre de penser que c'est de la manipulation, que c'est du mensonge, euh, que je tiens ces propos face caméra avec mon nom, etc., juste pour euh, vendre euh, des trucs, en fait, pour ma survie. Mais euh, j'ai été sceptique. Je suis cartésien, à la base, rationnel, la tête sur les épaules. Quand tu vis des expériences directes, donc comme quand Truman réalise que mince, c'est bizarre, quand tu vis des expériences directes paranormales, ton regard change. C'est une question de paradigme, d'une part, c'est une question de limite de la méthode scientifique. La méthode scientifique, en l'état, n'est pas capable, n'est pas apte à étudier le paranormal. C'est pour ça qu'elle ne donne aucun résultat. Donc quand je vois des sceptiques critiquer férocement euh, certains médiums, certaines certains soignants, etc. Euh, bah, je vois les limites du phénomène. Ouais, D'un côté, vous adhérez à un paradigme matérialiste, de l'autre, vous avez vécu des expériences directes, euh, parfois depuis tout petit, hein, c'est souvent comme ça que ça se passe. Euh, il suffit de faire un micro-trottoir pour se rendre compte qu'à peu près tout le monde a un témoignage sur un phénomène paranormal à raconter. Parce que bah, même si on veut euh, les enterrer ou euh, ne pas les entendre, euh, ils existent. Après, pour euh, leur donner du sens et de la compréhension, il euh, faut réfléchir. Les rejeter en bloc, euh, c'est une, une approche, c'est une possibilité. Tenter de débunker, de démystifier, c'est une approche. Mais c'est une approche qui est biaisée à la base. Parce qu'elle euh, est la continuité d'un paradigme, d'une vision du monde à laquelle on adhère. Elle est là. La conséquence d'une certaine, certaine carte. Tes croyances sont agissantes. Ce que tu crois, euh, bah, ça n'est pas anodin. Et donc, euh, plutôt que de croire, bah, il faut être euh, sceptique et scientifique jusqu'au bout. Pourquoi est-ce que d'un coup, euh, il faudrait des preuves pour tout un tas de trucs, mais euh, tu croirais à des machins euh, sans preuve Pourquoi est-ce que tu croirais que ton cerveau produit ta conscience alors que tu n'en as pas de preuves pourquoi tu croirais que la réalité est objective alors qu'ici alors qu et maintenant, euh, on le voit bien qu'elle est subjective Pourquoi tu croirais te trouver quelque part dans l'univers en tant qu'objet, alors que tu es ce qui perçoit tous les objets et Du côté euh, des personnes euh, qui adhèrent euh, donc, euh, les tenants et les croyants du paranormal... Euh, ça ne doit pas non plus vous empêcher, vous prévenir d'avoir une attitude sceptique vis-à-vis -vis de tous les sujets de société. Vaccination, euh, épidémie, ça ce sont les sujets du moment, mais sur n'importe quel sujet. Devenir un véritable sceptique, c'est capital. Se protéger de la manipulation, se protéger de l'erreur, de l'erreur de, de discernement et intégrer différentes perspectives, un peu comme des lunettes. Ah tiens, je dois reconnaître que si moi je suis euh, catholique, euh, j'ai toujours été élevé dans la foi catholique, le christianisme, aller à la messe, etc., faire un certain nombre de pratiques, euh, qu'est-ce que je fais des récits et des témoignages d'un chaman d'Amazonie, par exemple On se rend bien compte que dans les religions aussi, ce sont des paradigmes, ce sont des cartes, ce sont des cartes agissantes sur le territoire. Donc, euh, bah, prendre de la hauteur, du recul, un véritable sceptique, en tout cas quelqu'un qui est véritablement appelé par une recherche de vérité, euh, ne va pas s'arrêter à une tradition, euh, ne va pas s'arrêter à une tradition parce qu'il est né dans un environnement qui a favorisé... Euh, L'adhésion à une certaine tradition, à une certaine religion, il va aller au-delà. Celui qui devient athée parce que sa famille était religieuse, et qui d'un coup crée une rupture et devient athée, et revendique être athée, d'accord. Mais est-ce que son athéisme euh, a fait l'objet euh, d'un raisonnement aussi poussé que son rejet de la religion Personnellement, j'ai rejeté la religion très jeune, parce qu'il y avait pour moi énormément d'incohérences. Ça passait pas mon contrôle technique, on va dire. Il y avait trop d'incohérences, d'anomalies. Ça ne me semblait pas être un modèle juste. Je respecte que tu puisses adhérer aujourd'hui à une religion. Mais si tu es religieux et que donc le paranormal fait partie de ta vie, c'est parce que dans ton paradigme actuel, oui, il est permis qu'il y ait du paranormal. Mais est-ce que sur certains autres sujets... La carte n'est pas en train de te biaiser, elle n'est pas en train de te donner une vision manichéenne du monde, est-ce qu'elle n'est pas en train de, de t'enfermer Prendre de la hauteur, euh, prendre du recul, c'est important. Je vais finir la vidéo sur euh, un tout petit truc, anodin, qui va sûrement, euh, ben c'est toujours le cas à chaque fois que j'en parle, hein, faire l'objet d'une certaine forme de ridiculisation, mais c'est pas grave, j'assume. Comment est-ce que, si tu es sceptique, cartésien, athée par exemple, comment est-ce que l'existence d'un monde paranormal ou d'un monde invisible pourrait se montrer dans ton expérience subjective Comment est-ce que ça pourrait avoir lieu Si tu n'y crois pas, ce sont cette non-croyance, cette croyance en l'inexistence du phénomène, euh, bah, va empêcher que ça se produise, en fait, tout simplement. Parce que dans ton expérience subjective, tes croyances agissent. Donc, euh, le seul élément que je peux te faire expérimenter, dans ton expérience subjective, j'y ai consacré une longue vidéo que je t'invite à regarder, ça s'appelle « La signification des heures jumelles ». C'est un phénomène de récurrence du fait de tomber sur des heures jumelles, à répétition, dans ta réalité subjective. Sans le chercher, évidemment. Sans... Euh, avoir d'action volontaire de tomber dessus. Voilà, ça va se produire. J'en parle dans la vidéo beaucoup plus en détail, mais je t'invite à jeter un coup d'œil. Comment est-ce qu'un phénomène paranormal pourrait rentrer, pénétrer dans ta réalité subjective si tu n'y crois pas, si tu es adhérent ou adhérente au paradigme matérialiste, si tu te considères comme sceptique, mais euh, bah, voilà, il y a certaines bulles, de croyance ou de non-croyance, on va dire. Tout, tout ça est agissant, tout ça n'est pas anodin dans ta, dans, ta, dans ta réalité subjective. Donc voilà, j'avais envie que tu t'en rendes compte. J'ai eu beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo, c'est un sujet complexe, délicat. J'avais préparé d'autres exemples. Euh, par exemple, le fait qu'une chose puisse être vraie à un moment, mais qu'en prenant du recul, elle devienne fausse. J'ai l'exemple, l'anecdote très vite, de la Terre. Il y a des personnes qui croient, mordicus <rire> cette expression est désuète, mais elle croit très fort que la Terre est plate, par exemple. Bon, on va s'entendre, toi et moi, euh, qu'elle ne l'est pas, qu'elle n'est pas plate, hein, fais-moi ce plaisir, s'il te plaît. Mais si on essaie de se mettre à la place du platiste, de celui qui défend la théorie de la Terre plate, on peut, on peut entendre que dans son expérience subjective, quand il s'en tient à ce qu'il perçoit, il voit la Terre comme étant plate. Quand il marche, elle est plate. Donc s'il s'en tient là, bah oui, elle est plate, et il a raison de, de penser, de croire qu'elle est plate. Mais est-ce qu'elle est plate pour autant dans l'absolu Est-ce qu'elle est vraiment plate, la Terre euh, bah, il suffit de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, et de se rendre compte que, bah Si j'utilise des instruments, et que je prends du recul, que j'utilise un satellite, je me rends compte que non, elle ne l'est pas. Mais pour celui qui expérimente la Terre dans sa réalité subjective... Ah oui, ben on peut comprendre qu'il qu croit qu'elle est plate, c'est ce qu'il perçoit en premier. Euh, L'instrument, si je te dis il faut que tu questionnes tes certitudes et ce qui est agissant sur ta carte, dans la manière dont tu abordes le territoire, euh, c'est la même chose que si je t'invitais à regarder d'un instrument différent de ceux que tu as l'habitude d'utiliser tu vas me dire « Ok, tu crois par exemple qu'il y a une vie après la mort, ou tu crois qu'on peut sortir de son corps, prouve-le » Prouve -le <rire> Eh oui, mais tu vas me demander d'utiliser de, la méthode scientifique. Donc euh, je vais simplement euh, décliner. Non pas parce que j'ai pas envie de me prêter au jeu, ou que ce que je raconte n'est pas est pas une part de vrai. Simplement parce que ça ne collera pas, ça ne marchera pas. C'est comme de planter un clou dans un mur avec une courgette. On peut essayer, hein, si tu veux, mais ben, ça a déjà été essayé plein de fois. Les labos qui ont des résultats probants euh, sur des phénomènes paranormaux ne ben, sont pas reproductibles dans notre laboratoire. Pourquoi Parce que ça repose sur la subjectivité de l'expérience. Dès qu'on tend à objectiver, on enlève, on biaise, on enlève ce caractère profondément subjectif et pouf, c'est fini. Donc, euh, si tu ne crois pas à la médiumnité, par exemple, bah, est-ce que tu euh, t'es déjà rendu chez un médium Est-ce que tu as déjà testé Mais est-ce que tu as testé en utilisant à nouveau la méthode scientifique Est-ce que dans le territoire, dans la manière dont tu abordes le territoire, tu es toujours réfugié derrière ta méthode scientifique S'il y avait des limites, des biais que tu ne perçois pas, parce qu'il n'y a pas un risque que quelque chose t'échappe, que quelque chose de vrai t'échappe, si tu attends que la méthode scientifique valide n'importe quelle position que tu prendras, nas a pas un risque aussi de perdre son temps De se tromper en attendant Bref, je ne vais pas faire plus long. J'ai eu beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. Je vais te mettre des liens dans la description des livres que j'ai écrits. C'est sur la thématique du développement personnel en priorité. Méditation, confiance en soi. Euh... Et, puis, euh... Et puis voilà. N'hésite pas à m'écrire dans les commentaires. Si tu es arrivé jusque-là, bravo, chapeau à toi. <rire> C'est que cette question du paranormal ou de la science ou... te tient vraiment à cœur. Il y a un problème de... de communication finalement. Un problème de méthode. Certaines personnes racontent des trucs complètement aberrantes et farfelus. Et du coup, en disant ça, c'est comme si d'un coup, je me, je me validais moi-même, tu vois, en disant « bah oui, ce qui n'est pas mon cas ». Mais non, mais sois sceptique, sois sceptique, mais entend, euh, voilà, laisse, laisse infuser euh, ce que j'ai pu dire. Euh, paradigme matérialiste, paradigme idéaliste, c'est très important. Et puis, si tu as un minimum euh, consciencieux et sérieux dans ta démarche, dans une vraie démarche scientifique de compréhension du territoire, et de la recherche de la vérité, hein, ce qui a été un peu perdu de vue par les scientifiques modernes. Mais si tu es vraiment appelé par euh, la découverte d'une certaine forme de vérité, l'étude des religions peut être intéressante. Pourquoi Parce que, Et l'étude des traditions, de manière générale. Parce que les traditions, on se rend compte qu'elles ont des divergences, mais elles ont aussi des points communs. Et ça peut être intéressant de se rendre compte qu'à la base, c'est quoi une religion C'est un témoignage. Jésus, Bouddha sont des personnes qui ont vécu des expériences prétendument mystiques et qui en font un témoignage. Et c'est la seule chose qu'on puisse produire, d'ailleurs. Alors qu'on soit critique du catholicisme, qu'on soit critique du bouddhisme, de l'islam, etc., il peut être intéressant de voir qu'à la base, quand même, on a un individu qui a vécu une expérience personnelle, individuelle et subjective et qu'il en, qu en fait un témoignage, qu'il en propose un témoignage et un enseignement. Ce qui est intéressant, c'est de voir la... les points communs de ces différents témoignages. Pourquoi est-ce qu'on retrouve des idées extrêmement présentes et similaires dans la mystique chrétienne, l'Advaita Vedanta, l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, l'islam, donc le soufisme, parce que bon... Il faut, et ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo, mais faire la différence entre la connaissance ésotérique et la connaissance exotérique. C'est vrai, les traditions, c'est comme la science. Vous êtes assis sur un banc et on vous dit, euh, voilà le savoir, voilà la connaissance, voilà scientia, <rire> voilà ce qu'il faut savoir, démerdez-vous avec ça. Ok, ça c'est un savoir exotérique, mais ésotérique, c'est pas la même chose Réaliser par soi-même, mener ses propres expériences, appréhender le territoire en devenant sceptique de sa carte, en devenant sceptique du territoire. Après tout, comment ça marche ce truc-là Questionner ses paradigmes, en être conscient, devenir conscient. Tout ça, c'est des idées extrêmement, extrêmement importantes. Allez écouter les témoignages qui vont à l'encontre de nos croyances. Ok, bon. Moi, je ne crois pas qu'il ne vit après la mort. Bon, je ne crois pas qu'on puisse sortir de son corps. Je pense que c'est de la connerie. La médiumnité, c'est des escrocs, mais devenir un véritable sceptique, c'est entendre le discours et essayer d'entendre aussi. Euh, tu, tu, tu, tu verras ce que, ce que tu en ressors, mais la notion de répétition dans le témoignage. Il y a des éléments du témoignage qui reviennent. On dire, bah ben oui, c'est normal. On entend une connerie à un endroit, il euh, y en a un qui répète, et puis l'autre, il répète la connerie. De... Et puis euh, d'un coup, on a une légende urbaine. C'est simple. C'est comme ça que ça marche. L'infestation de la réalité subjective par les légendes urbaines, c'est ni plus ni moins qu'une connerie qui est répétée, répétée, jusqu'à ce qu'elle soit crue. Euh, et puis elle est transmise. Et voilà, on a une connerie, une idée populaire, euh, fantasque, euh, qui se transmet euh, de génération en génération, sans être à nouveau questionnée. Ah non, il hein. <rire> faut questionner. Il faut questionner, mais ça peut être intéressant. Euh, voilà, c'est ce que j'avais à, à te partager aujourd'hui. Écoute, euh, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Like cette vidéo, c'est toujours bien pour l'algorithme de YouTube. Et mets un commentaire, mets un commentaire en dessous. Si tu es allé au bout, bravo à toi. Laisse un commentaire. Et puis, euh, bah, je te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.